et également de la possibilité d'avoir rédigé ce livre. J'en suis vraiment très content. Je l'ai pensé et construit comme une sorte de cours, c'est-à-dire de manière simplifiée avec des exemples très concrets. Un livre court qui se lit, je l'espère bien, mais dans lequel vous pourrez retrouver à chaque fois les concepts principaux, les auteurs principaux, les citations principales, vraiment la base de compréhension de... Des concepts que Victor vous a énumérés, c'est-à-dire le sacré, le sacrifice, le patriarcat et le matriarcat, le tout en 145 pages, je crois. Donc je l'ai vraiment pensé comme ça pour avoir une base et même une bibliographie ensuite, puisqu'il y a énormément de notes de bas de page où vous pouvez creuser des sujets. Donc j'ai essayé vraiment de rendre ce livre le plus complet et concis possible. Alors on pourrait se demander aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au sacré dans une université d'été qui rassemble des jeunes et qui ont la vingtaine Puisqu'on pourrait se dire, que nous sommes dans, une, dans un monde qui va vers le transhumanisme, dans un monde post-industriel, dans un monde qui rêve de, de sauver l'humanité sur Mars, ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'on s'intéressera encore au sacré en 2022 Et est-ce que nous sommes encore dans une période sacrée et On va voir en fait que nous sommes dans une période sacrée. Le sacré, évidemment, n'a pas disparu. Il a simplement été modifié de manière un peu transversale. Alors, je base mes travaux sur trois ouvrages principaux. Je ne sais pas si la nouvelle librairie les a en rayon aujourd'hui, le livre de Monseigneur de qui s'intitule L'Esprit familial, dans lequel Monseigneur de donc Monseigneur de que vous connaissez sans doute pour son maître livre qui s'intitule La conjuration antichrétienne », où il explique comment les réseaux maçonniques et pas que, mais comment les réseaux, on va dire avec un grand R, vont attaquer l'église tout au long de l'histoire. Et il est sort la même année, donc en 1910, « L'esprit familial », où il nous dresse finalement une histoire de la famille et une histoire, notamment, de la figure du père également. Vous lisez des pages d'un livre qui date de plus d'un siècle sur la mort du père et vous avez l'impression que le livre a été écrit vraiment la semaine dernière et qu'il explique notre temps. Donc c'était un visionnaire vraiment de très, très grande qualité. Ensuite, un autre livre de Monseigneur Gaume, qui est un livre qui s'intitule <coughs> euh, Mort au cléricalisme ou résurrection du sacrifice humain, qui est un livre pour moi qui était une révélation absolue, où Monseigneur Gaume, donc livre écrit en 1877, si je ne dis pas de bêtises, dans ce livre, Monseigneur Gaume dresse, un, un, si vous voulez, une histoire du sacrifice à travers les âges et à travers le monde. Et on se rend compte d'une chose intéressante c'est qu'à la fois la famille et à la fois le sacré, le sacrifice, <coughs> Sont deux concepts absolument universels. On va voir qu'ils ont des liens dans le sacré. On va voir ça dans le petit exposé que je vous ai préparé. Et, sur le, et le troisième livre, c'est mon livre où j'avais essayé de lier vraiment ces questions de la famille et du sacré et du sacrifice, qui s'intitule Ce sang qui nous lie. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir le sacré Il y a énormément d'auteurs, vous imaginez, qui ont, qui ont écrit sur le sacré, qui ont réfléchi sur le sacré. Dès que vous pensez sur une question, si vous allez au bout de votre question, quelle qu'elle soit, vous allez arriver vers des, des notions spirituelles et vers la notion du sacré. Alors, je vous ai choisi seulement deux euh, citations de deux personnalités très, très, très différentes et qui ne sont, c'est volontaire de ma part, pas forcément vues comme des catholiques, parce que je pense qu'il faut qu'on soit compris et lu par tout le monde, parce que ce sont des questions universelles, encore une fois. Donc, j'ai choisi Durkheim en premier, donc considéré comme le père de la sociologie moderne, et voici ce qu'il nous dit sur le sacré. « Le principe sacré, nous dit-il, n'est autre chose que la société hypostasiée et transfigurée. » Il ajoute que les dieux, ou dieux avec un D majuscule, ont besoin des hommes, et les hommes sont en besoin d'eux. deux termes à, à retenir de cette citation. On remarque que c'est un sociologue, hein, il nous parle quand même d'hypostasier et de transfigurer, donc des notions métaphysiques. Donc, hypostasier, c'est très simple. On peut, on peut imaginer qu'ils considère ce concept comme une substance. Pour faire simple, on peut dire que c'est un principe premier, c'est-à-dire que tous les autres principes vont découler de ce principe premier qui est le sacré. Ensuite, transfigurer, est très intéressant également, puisqu'il nous explique, en disant cela, que nous allons transformer la nature, pourquoi pas d'un objet, par exemple. On va lui rendre un caractère supérieur. Ça peut être une pierre, une pierre sacrée, un arbre... Enfin, tout ce, que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, j'ai choisi Mircea Eliade, grand historien des religions, mais encore une fois qui n'est pas catholique, et qui nous disait la chose suivante, lui parlait de la voie du sacré. Il nous disait que la voie du sacré est celle qui permet de connaître l'irruption d'une vision transcendante et globalisante. Donc vous avez encore une fois les deux notions qui sont présentes, à la fois transcendante, donc quelque chose qui finalement va nous sortir de nous-mêmes, et globalisante. Quelque chose qui, à la fois, va nous relier entre nous. donc On a quasiment la définition d'une religion. Quelque chose qui relie les hommes entre eux et qui relie les hommes à Dieu. Et tout l'objet de ce petit exposé va être de se demander la chose suivante. Si le sacré nous sort de nous-mêmes, vers où nous mène-t-il Est-ce qu'il nous mène vers quelque chose vraiment de supérieur Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un retour, parfois, dans certaines formes de sacré, qu'on pourrait appeler inférieur, de retour à soi-même Mircha Eliade continue de la manière suivante. Il nous explique que l'histoire des religions, des plus primitives aux plus élaborées, est constituée par une accumulation de hiérophanie. Hiérophanie, terme un peu complexe, mais qui est tout simple, ça veut simplement dire la manifestation du sacré. Donc on se rend compte que dans toutes les religions, il y a une, une volonté de manifester concrètement son sacré, sa, sa pratique du sacré, si vous voulez. Et il ajoute la chose suivante, « En manifestant le sacré, un objet quelconque devient autre chose, donc on retrouve cette transfiguration, sans cesser d'être lui-même, car il continue de participer à son milieu cosmique environnant. » L'exemple de la pierre, une pierre sacrée reste une pierre, apparemment, d'un point de vue profane, mais pour ceux qui ont une vision sacrée, sa réalité immédiate se transmue en réalité surnaturelle. Donc on voit bien dans ce, ce sacré, encore une fois, cette capacité à sortir un objet ou une personne de lui-même. Donc quand j'ai travaillé sur, le, sur ce livre de, de synthèse, je me suis, et même sur mes travaux précédents, <coughs> j'avais toutes ces définitions de grands auteurs euh, vraiment excellents, etc., qui disaient à peu près tous la même chose, et je me suis dit la chose suivante, c'est que quelque chose m'embêtait dans ces définitions, en tout cas de, de, de, par rapport à mes travaux personnels, et je me suis demandé s'il ne fallait pas sortir du, du pourquoi, mais aller vers le comment, c'est-à-dire... Ce qui m'intéressait, c'est comment cette pierre va devenir sacrée Comment cet, euh, cet être humain qu'on va, qu va décider de tuer, comment est-ce qu'il va devenir sacré Quel est le processus euh, qui va rendre sacré, qui va faire sacré Si on prend l'étymologie, évidemment, de faire sacré, vous avez sacrifi carré, ce qui donne, vous l'avez bien compris, le sacrifice. Donc ce qui m'a vraiment intéressé, c'est comment est-ce qu'on rend tout, ça, tout cela sacré Et là, et encore une fois, je vous ai choisi deux citations, donc on se rend compte aussi que le sacré, enfin le, le sacrifice est une pratique universelle qui a eu lieu en tout temps, en tout lieu et pour différentes choses qu'on va, qu va détailler. Donc j'ai choisi de vous, de vous citer Petron, Donc, c'est un contemporain de Néron qui nous disait la chose suivante « Les dieux sont bons et nous tenons d'eux tous les biens dont nous jouissons. Nous leur devons la louange, les actions de grâce mais les dieux sont justes et nous sommes coupables. Il faut les apaiser, il faut expier nos crimes et pour y parvenir, le moyen le plus puissant est le sacrifice. Et Joseph de Mestre ajoute dans ses travaux que ce n'est pas seulement pour apaiser les mauvais génies, ce n'est point seulement à l'occasion de grandes calamités que le sacrifice était offert, il fut toujours la base de toute espèce de culte, sans distinction de lieu, de temps, d'opinion ou de circonstance. Donc on se rend compte vraiment qu'on a affaire là à un concept qui traverse les âges, les idées, les croyances, les religions, tout ce que vous pouvez imaginer, et on pourrait se dire, pourquoi nous, nous serions si supérieurs à nos ancêtres pour que le sacrifice ait disparu C'est comme ça que je me suis intéressé à la pratique du sacrifice aujourd'hui, dans notre modernité. Ensuite, je me suis intéressé à un auteur du XXe siècle, qui pour moi est sans doute le plus, grand, le plus grand penseur au moins de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est René Girard. Alors, il a beaucoup évolué également dans sa pensée, mais je pense qu'il faut retenir de ses travaux ce qu'il avait appelé la crise sacrificielle c'est-à-dire ce moment historique dans une communauté, dans une société, dans un groupe, dans une nation, dans ce que vous pouvez imaginer, où on va aller directement vers le sacrifice. Et pourquoi on y va Et René Girard nous l'explique. Il nous explique que quand une communauté arrive dans un degré d'indifférenciation telle, exemple basique, nous sommes actuellement dans, dans, dans cette indifférenciation généralisée, les hommes sont indifférenciés aux femmes, les enfants, aujourd'hui, ont, ont parfois l'autorité dans leur famille, ils sont indifférenciés à leurs parents. Dans les écoles, vous, avez, vous connaissez ça par cœur, les, les, les élèves, normalement, qu'on doit élever, se sentent déjà tellement hauts qu'ils sont à l'égal et indifférenciés aux professeurs. L'homme est indifférencié à Dieu. Aujourd'hui, on parle d'homo de deus, avec tout ce qui est transhumanisme, tout ce que vous connaissez dans, dans, dans ces thèmes-là. Eh bien, dans, dans toutes ces choses-là, il va arriver ce que René Girard appelle une crise sacrificielle, c'est-à-dire que la hiérarchie étant abolie, il n'y a, de, de, a plus de hiérarchie vraiment, vraiment transcendante, vraiment verticale. Donc tout le monde va avoir le même désir, tout le monde va vouloir à un moment donné commander. Dans les familles, on voit ça dans les familles modernes, comme l'autorité n'est plus exercée par personne, elle est exercée aussi par tout le monde. Donc vous avez des crises, que Girard appelle des crises mimétiques, qui vont avoir lieu dans la société. Et c'est ce que Hobbes nous avait défini comme la guerre du tous contre tous. Alors deux options s'offrent à la tribu, au groupe, à la nation, tout ce que vous pouvez imaginer comme, comme clan. Soit elle disparaît, et René Girard nous dit que sans doute des dizaines ou des centaines de milliers de tribus ont dû disparaître à travers le monde, parce qu'elles se sont entre-dévorées, si vous voulez, soit ils vont désigner un bouc émissaire. Ce bouc émissaire va permettre la chose suivante, qui est une chose qu'on pourrait qualifier vraiment de, de sacrée. De, de quasiment de magique, c'est que la guerre du tous contre tous, imaginons qu'on soit en guerre tous contre tous, on va décider de la propulser vers une seule personne. La guerre du tous contre tous se transforme en guerre du tous contre un. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vision cyclique, c'est-à-dire qu'il y a un chaos qui est créé et en sacrifiant ce bouc émissaire, on va créer un nouvel ordre. C'est le terme que vous connaissez de l'ordo à chaos. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que la fin de la communauté arrive. Vous allez désigner un bouc émissaire. Je vais vous expliquer comment ils le font ensuite. Et vous allez récupérer un nouvel ordre. En général, si vous désignez un bouc émissaire, admettons qui avait l'habitude d'être trop radin, admettons, eh bien, vous allez créer une nouvelle loi qui va et qui vous allez essayer de dire que voilà, il faut quand même qu'on soit un peu plus généreux entre nous. Donc, vous allez rajouter un bien dans votre communauté, mais vous allez rajouter le début d'un nouveau cycle. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive. Le chaos reviendra, ça peut être dans dix ans, dans deux générations, vous ne pouvez pas encore le savoir, mais vous devrez désigner un bouc émissaire dans, un, dans une autre fin de cycle. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, vision cyclique de l'histoire. Donc, il y a trois sortes de sacrifices, trois sortes de pratiques sacrificielles. Le don, la réparation et le souhait. Très simple, le don. Vous aimez votre dieu, votre déesse, vos dieux, votre panthéon, tout ce que vous voulez, alors vous allez lui offrir quelque chose. Vous allez lui offrir, ça va d'un fruit à un être humain. Vous avez le sacrifice de réparation, très simple, vous avez commis un énorme péché, vous avez perdu une guerre, et bien vous allez demander une réparation à votre dieu, vos déesses, votre panthéon, tout ce que vous pouvez imaginer. Pareil, du fruit jusqu'à l'être humain. Et enfin, le sacrifice du souhait, c'est très simple, vous souhaitez une belle récolte, vous souhaitez gagner une guerre, vous souhaitez avoir des enfants en pleine santé, vous allez sacrifier quelque chose, encore une fois, à votre dieu, vos dieux, vos déesses, etc. etc. Et là, on va se rendre compte d'une chose intéressante, c'est que deux notions vont apparaître dans cette pratique du sacrifice. C'est la notion de rareté et la notion de pureté. Évidemment, vous n'allez pas offrir à votre dieu que vous aimez tant quelque chose comme du pissenlit, par exemple. Parce qu'il y en a partout. Vous allez imaginer trouver une plante par exemple, qui est très rare, ou très belle, ou très difficile d'accès, ou un fruit qui est très rare, ou très beau, très difficile d'accès, vous avez la rareté. Ensuite, quand vous passez au sacrifice un peu plus sérieux, sacrifice animal, vous n'allez pas sacrifier euh, un, un, un taureau en fin de vie, ça n'aurait pas de sens, il faut un côté rare, donc vous allez sacrifier un bébé, un bébé animal, et là se lie déjà la rareté et la pureté. Et enfin sacrifice extrêmement supérieur, c'est le sacrifice humain. Si vous avez une volonté de réparation parce que vous avez raté une guerre et ça vous a coûté énormément d'hommes, eh vous allez sacrifier, je vais vous donner des exemples concrets, hein. ce n'est vraiment pas des, des choses qui n'ont jamais existé, ça existait partout, vous allez sacrifier des enfants, des bébés, des jeunes vierges, des jumeaux. Les jumeaux ont un caractère sacré depuis toujours parce qu'ils allient la rareté et la pureté. Alors comment ont eu lieu ces sacrifices humains. Et là, je me... Déjà, je, je me bois un petit coup. J'arrive tout de suite. Là, je me réfère aux travaux de Monseigneur Gaume, donc dans le livre dont je vous ai parlé, qui a l'avantage de lui aussi ne pas se contenter de, de prendre des, des références catholiques. Il prend des références de grands voyageurs, par exemple. Il y en a aussi des références catholiques, mais pas que ce qui donne un caractère plus lisible pour tout le monde. Voici, euh, donc le, là c'est le récit d'un voyageur, euh, peut-être 50 ou 60 ans avant l'écriture du livre donc, qui, était, qui avait été écrit à la fin du 19e siècle. Donc, je cite, le sacrifice humain s'exerce encore à l'heure qu'il est, donc à l'heure dont je vous ai parlé, même chez les peuplades mahométanes, dans un village arabe, voisine de la côte orientale de notre Afrique. J'ai visité la maison où l'on a immolé il y a quatre ans trois jeunes vierges pour détourner un malheur qui menaçait la contrée. Cette barbarie n'était pas le fait d'un seul, mais l'accomplissement d'une décision prise en conseil par les grands du pays. Les malheureuses victimes de la superstition musulmane ont été divisées en tronçons et leurs membres portés et enterrés à divers endroits du territoire menacé. Donc on a tout, nos, tout ce qu'on a écrit avant, tout ce qu'on a dit avant, pardon, le caractère global, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le chef qui va dire on va sacrifier ces trois vierges, il faut que ce soit quelque chose de, de global dans, le, dans, le, dans la communauté. Et ce sacrifice va servir à... Là, ils pensent qu'ils vont se faire attaquer par quelque chose d'un peu magique, d'un démon, pour se protéger de cette attaque de démon. Le deuxième exemple, je, je ne vous en cite que deux, mais il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Je vous le cite à dessein, puisque souvent, quand on pense au sacrifices humains, on pense aux aztèques, on pense là aux côtes africaines, on pense, on pense à tout sauf à l'Europe. Et là, je vous donne l'exemple de nos ancêtres, les Gaulois. Quand les Gaulois sont atteints de quelques graves maladies, qu'ils courent quelques dangers ou qu'ils sont dans la mêlée, ils immolent sur le champ des victimes humaines, ou ils font vœu de le faire. Ils croient que les dieux se plaisent à ces sortes de sacrifices, comme les plus parfaits, Ils sont encore persuadés que pour obtenir des dieux la vie d'un homme, il faut l'acheter par celle d'un autre homme. Comme le temps passe, je ne vous cite pas la fin, mais vous aurez toutes, les, toutes ces citations dans le livre, mais vous, avez la, la, vous aurez la preuve de toute manière que ce sacrifice est vraiment pratiqué partout. Il faut imaginer vraiment quand vous, allez, quand vous lisez le livre de Monseigneur Gaume, c'est une marée humaine de sang. Dès qu'un problème survenait dans une communauté quelle qu'elle soit, on avait tout de suite le réflexe du sacrifice et beaucoup de sacrifices humains. Donc la deuxième partie du, de ce livre et de cet exposé, c'est sur la famille. On va voir le lien petit à petit entre le sacré et la famille. Pour l'instant, on fait un, une espèce de, de puzzle. Donc sur la famille, autre concept universel. Donc il y a forcément un lien avec le concept universel du sacrifice. Je vous cite tout simplement monseigneur de La Delassus, c'est une citation très courte. « Dieu créa ainsi la famille, il en fit une société, il la constitua sur un tout autre plan que celui de l'égalité sociale. » la femme soumise à l'homme et les hommes soumis à leurs parents. Nous trouvons donc aux origines même du genre humain les trois grandes lois sociales, l'autorité, la hiérarchie et l'union, l'autorité qui appartient aux auteurs de la vie, donc aux parents, la hiérarchie qui fait l'homme supérieur à la femme et les parents supérieurs aux enfants, l'union que doivent conserver entre eux ceux qu'un même sang vivifie. Donc on a vraiment face à nous deux concepts encore une fois universels dans tout temps, en tout lieu et dans toute croyance, ces deux concepts de famille et de sacrifice euh, étaient liés et étaient en tout cas euh, coexistants. Donc là, on a beaucoup de choses, Alors, on a beaucoup comment dire, de documents devant nous, il faut les faire passer, si je puis dire, à la moulinette pour essayer de, de comprendre ce qu'on a en face de nous. Et cette moulinette, c'est la méthodologie que je propose dans ce livre, à savoir ce que j'ai appelé la méthodologie des trois niveaux primordiaux, la famille, la politique et le religieux par l'analyse de la place du Père dans ces trois niveaux. La place du Père dans la famille, la place du Père dans, la, enfin dans le système politique, si on peut dire, et la place du Père dans le religieux. Et si on utilise cette grille de lecture, on va voir que tout s'éclaircit avec notre côté familial et côté sacré, sacrifice. Donc on va très rapidement, en 30 et quelques minutes, retracer finalement une histoire un peu à grands traits du monde primitif, jusqu'à nos jours. Donc si vous prenez le niveau 1 du monde primitif, le niveau familial, vous avez en face de vous des familles claniques, communautaires, où c'est vraiment le clan qui dirige, où la figure du père est très intéressante, parce que soit le père biologique n'est pas connu, ou soit quand il est connu, il n'incarne pas l'autorité. Il y a une indifférenciation dans le système familial, comme une, enfin, primitif. Donc ça, c'est quelque chose à retenir. La figure du père, dans ces communautés, n'est pas incarnée elle est indifférenciée. Donc, indifférenciation, c'est dans tout ce qui est monde matriarcal, et incarnation, ça va être un concept du patriarcat. Patriarcal. Donc, il y a une indifférenciation au sein de la famille. En général, c'est le clan maternel qui gère tout ce qui est aspect économie, l'organisation des mariages, la filiation, tout ce, tout ce genre de choses. Donc, se dans les familles, ce qu'on a vu avant, c'est une sorte de crise sacrificielle, si on pourrait dire, même si le sacrifice semblant n'est jamais très rarement euh, acté dans, le, dans les systèmes familiaux, mais en tout cas, il y a ce, ce, cette vision cyclique et cette crise permanente dans le système familial, puisque cette figure du père n'est pas incarnée réellement. Donc il y a cette vision toujours de l'ordo chaos et cyclique dans ce monde primitif. Je fais vraiment à grand trait, hein, vous aurez les, les choses plus précises dans le livre. Si vous prenez le niveau 2, on va voir qu'il y a des cohérences dans les trois niveaux. Si vous prenez le niveau 2, le niveau politique dans les systèmes primitifs, pas dire qu'il y a d'organisation politique, mais en tout cas, il y, a, il y a un chef de tribu, qui est souvent un homme, c'est souvent, souvent un homme qui est le chef, il a plusieurs femmes, quasiment toujours, donc apparence très viriliste, très masculiniste, et je me suis rendu compte dans mes travaux que ce, ce, que, ce que je pensais à l'époque être une figure patriarcale ne l'était pas du tout. Pourquoi Parce que ce chef va être la, la figure désignée parfaite pour être le bouc émissaire de la tribu. Pourquoi C'est très simple. Pour désigner un bouc-émissaire, il faut à la fois que cette personne soit avec nous, avec vous, c'est-à-dire qu'il vive avec vous, qu'il soit là tous les jours, que vous connaissiez, mais en même temps qu'il soit un peu différent. Le chef est un peu différent, il est sur un piédestal, d'autant plus que le chef primitif, indifférenciant en lui les pouvoirs politiques, économiques, religieux, magiques, ésotériques, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc si vous allez devoir demain vous sortir de l'ornière dans une tribu primitive, vous allez sacrifier votre roi. Enfin, votre roi, ce n'était pas forcément des rois, mais votre chef. Et un historien français qui est mort il y a peu malheureusement, et qui est très peu connu, malheureusement encore, qui s'appelle Michel Rouche, je vous conseille vraiment de lire ses livres, pour ceux qui prennent des notes, notez Michel Rouche, qui nous parlait de roi sacrificiel. Pourquoi il nous parlait de ça Il nous parlait de ça dans l'Europe le, païenne, comment fonctionnait le si vous voulez, le rite sacrificiel et la souveraineté du pouvoir. Le, imaginons, vous avez un roi donc païen européen, imaginons en Irlande, qui va perdre une guerre. Ou alors, il y a énormément de, de, de, de, de problèmes de fertilité dans, dans sa communauté. On va, la communauté va décider de le sacrifier. Pourquoi Parce que le roi, là, l'étymologie, je ne vous la ferai pas, elle est dans le livre, le roi était perçu comme l'époux d'une déesse. Michel Rouge cite par exemple l'exemple d'une déesse en Irlande qui s'appelait Moeb, M-O-E-B, qui était mariée, évidemment symboliquement, avec une bonne dizaine de rois de mémoire irlandais. Donc vous coupez la tête du roi, la souveraineté du pouvoir remonte à la déesse, et par un processus électoral, vous allez faire redescendre la souveraineté du pouvoir dans un nouveau roi qui, fatalement, se lui aussi sacrifié puisque des guerres en enterrent tous et des problèmes de moissons ou autres il y en a dans toute l'histoire de toutes les communautés. Donc vous avez une vision cyclique, encore une fois, vous voyez, ça ressemble, et une cohérence entre les deux niveaux. Et ça m'a amené à proposer la chose suivante, et je pense que c'est très important aujourd'hui, dans ces terres où le masculinisme et le virilisme sont mis en miroir au féminisme, ce qui pour moi est une erreur, il faut plutôt aller vers le patriarcat, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes en patriarcat. Mais pas du tout. Il faut s'intéresser aux principes, c'est ça qui est important. Et ce n'est pas parce que demain, nous serions dirigés par une femme que nous serions en matriarcat. Il faut creuser derrière l'individu, si je puis dire, les principes. Donc, je vous ai énuméré indifférenciation ou incarnation. On remarque donc une chose, c'est qu'il n'y a pas de distinction dans ce monde primitif entre le temporel et le spirituel. Il y a euh, ce qu'on appelle un monisme métaphysique, mot qui paraît complexe mais qui a une simplicité extrême, le monisme métaphysique, ça veut simplement dire que tout est un, avec un U majuscule, tout est un, le corps de la nature, le corps du monde, est symboliquement à l'intérieur du corps de Dieu. Il y a une espèce d'immanence de création. Et donc, ce, ce, cette chose-là va amener une croyance, c'est la croyance sur la métampsychose, dans la réincarnation. Et On se rend compte que ces tribus primitives, il y a des dizaines de milliers d'exemples, euh, il faut lire les anthropologues qui, qui ont travaillé sur ces questions. Moi, je donne toujours l'exemple des Trobriandais parce que c'est un exemple parlant. Ils pensaient, donc, tribu euh, de mémoire, euh, c'était des papous, je crois, mais à vérifier. Ils pensaient qu'à la mort d'un individu, l'âme sortait du corps, allait se reposer sur une île. Une fois le repos terminé, elle allait directement dans l'utérus d'une femme. Et le bébé qui allait naître serait évidemment la réincarnation d'une femme. Du clan maternel. Comment est-ce qu'il pouvait imaginer ça Par exemple, on a tout ça. Quand vous avez des enfants, il a le même caractère que sa grand-mère, admettons, ou que sa grande tante, Donc qui disait eh bien, lui, c'est la réincarnation de notre grand-mère, -grand ou grand-mère, etc." Donc, vision cyclique, encore une fois, et vision moniste, mot important de monisme métaphysique. Ce qui m'a amené à proposer le concept de matriarcat sacrificiel. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que quand il n'y a pas de père réellement incarné dans la famille, dans le politique et dans le religieux, eh bien, la violence apparaît de manière inéluctable et en bout de course le sacrifice de manière inéluctable. chose intéressante aussi dans le monde primitif, c'est l'économie. Il y a un excellent livre sorti il y a deux ans, je crois, de David Graber, un Américain, il me semble, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Dette 100 000 ans d'histoire » qui nous montre qu'en fait Adam Smith avait tort quand il nous parlait de dons, contre don, euh, toutes ces histoires-là dans le monde primitif. En fait, le, la dette virtuelle était déjà, enfin, était en place dans les communautés primitives. Exemple, quand on vous donnait quelque chose, un, je ne sais pas, un outil, un fruit, tout ce que vous voulez, euh, contrairement à ce qu'on pensait avant, on ne donnait pas autre chose en échange. On contractait une dette virtuelle qu'on devrait un jour, évidemment, euh, réparer, si vous voulez. En fait, le, cette histoire de don contre don a existé, mais seulement dans les, quand les communautés étaient en crise. C'est-à-dire qu'il y a une telle crise, quand on est dans une survie, donc évidemment, on va s'échanger un fruit contre, contre un outil ou contre ce que vous pouvez imaginer. Mais dans le processus normal d'une communauté primitive, c'est déjà une dette virtuelle. Donc on se rend compte, quand on voit nos trois niveaux, famille sans père, enfin sans père incarné, si on peut dire, dans les, dans les familles primitives, c'est souvent l'oncle maternel qui joue le rôle de père. Chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui aussi. Et quand on prend donc ces trois niveaux de, du monde primitif plus ce niveau économique, on se rend compte que ce qu'on appelle aujourd'hui le progrès, c'est un retour à ce monde-là en réalité. Un retour aux familles sans père, aux organisations politiques sans père et au monde religieux sans Dieu le père. Donc je continue ma petite histoire du monde, entre guillemets. On va se rendre compte que petit à petit, il va y avoir des progrès dans le bon sens du terme, avec une espèce de marche vers la patriarcalisation du monde. Vous m'excuserez du néologisme, et je vais vous citer trois exemples, un exemple par niveau. Donc le premier, le, je commence par le niveau 2, pour être chronologique. Le niveau 2, donc niveau politique, il va y avoir une invention qui va empêcher le sacrifice sanglant, qui est une invention qui nous vient de la Grèce, qui est évidemment la démocratie. Si vous regardez le processus démocratique, prenons l'exemple actuel, quand vous êtes dans un processus électoral, vous êtes tous indifférenciés. Si vous, vous êtes géopolitologue et vous vous ne vous intéressez pas à la politique, votre poids sera exactement le même dans l'urne. Un, un individu, un, une voix, un vote. Donc vous êtes totalement indifférenciés à tous les niveaux. Et symboliquement, qui est-ce que vous allez désigner par dans votre petit bulletin, euh, enfin dans votre petite urne C'est évidemment pas euh, un chef patriarcal, parce que vous avez désigné un bouc émissaire. Vous allez adorer pendant 5 ans, pendant 10 ans, en fonction des, des, des processus de chaque pays, pouvoir dire mais tout est de la faute de cet individu, on l'a élu pour faire ça, mais il ne le fait pas. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas démocrate, parce que je pense que ça enlève notre, euh, comment dire, notre vie individuelle, c'est-à-dire euh, nos actions, nos actions n'ont plus, plus lieu d'être, puisqu'on va, on va remettre notre souveraineté à quelqu'un qui sera ensuite symboliquement sacrifié cinq ans plus tard, ou dix ans plus tard. Donc vous n'allez pas le, le, le tuer avec un coup de, de poignard comme César, mais vous allez symboliquement le tuer avec un bulletin dans l'urne. Donc c'est une avancée puisque le sang ne coule pas, mais ce n'est pas un processus parfait dans, le, dans notre vision patriarcale ou matriarcat. Ensuite, au niveau 1, évidemment, la, la belle invention nous vient de Rome avec le pater familias, donc invention juridique, qui euh, nous donne une figure de père, une figure de patriarche, je dirais, qui va euh, diriger une fa sa famille, mais pas que. La, la famille de manière élargie, la famille de manière clanique. Donc on a en face de nous un personnage euh, puissant, mais qui ressemble plus au chef de tribu dont on, dont on a parlé tout à l'heure, qui a un véritable rôle, euh, rôle patriarcal pur. Pourquoi Parce qu'il va empêcher déjà ses fils, mais également les cousins, de eux-mêmes devenir des pères. C'est-à-dire qu'ils vont rester peut-être fils toute leur vie. Et à la mort du pater familial, le plus vieux va reprendre la place. Donc c'est une avancée, puisque les choses, les violences sont gérées par une personne. Donc c'est une, une belle avancée. Mais ça n'est pas encore une avancée parfaite. Ensuite, le niveau 3, après avoir revu un petit coup. Donc Le niveau 3, c'est le niveau religieux. On va se rendre compte qu'il y a une avancée patriarcale, donc vers moins de sacrifices sanglants, et vers une, disons, une annonciation de, de, du principe premier du patriarcat qui est l'incarnation, avec le judaïsme, avec l'Ancien Testament. Si on prend le judaïsme des trois niveaux, niveau 1, ça ne fonctionne pas puisque vous devenez juif par le sang de votre mère, c'est un monde clanique, vous vous mariez entre cousins, etc. Donc ça ne fonctionne pas. Niveau 2, c'est déjà plus ambigu puisque si vous regardez l'Ancien Testament, vous avez de nombreux prophètes qui vont, par leur verbe, annoncer le principe premier fondateur de toute société patriarcale, c'est-à-dire l'incarnation avec un grand I, l'incarnation de Dieu en homme. Donc là, on peut dire que c'est une avancée assez exceptionnelle. Malgré tout, leur vie, leur vie personnelle à ces prophètes, ne l'est pas, puisque, en général, ils finissent eux-mêmes comme bouc émissaire. Encore une fois, je fais à grands traits, évidemment. Mais cette préfiguration de l'arrivée de la plus grande figure patriarcale possible, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu en homme, se trouve dans, ce, dans cet Ancien Testament. Donc, dans les trois niveaux, il y a des avancées. Évidemment, il y en a énormément d'autres, mais j'ai choisi ces trois niveaux pour être plus compréhensible. Ensuite, si nous avançons, nous arrivons à la proposition du christianisme. Si nous regardons le niveau 1, on va faire la même chose, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, vous avez ce que j'ai appelé dans mon livre la famille conjugale différenciée. Pourquoi conjugale parce qu'elle est basée sur le couple, un père, une mère. Pourquoi différencier Parce que les rôles sont différenciés. Le rôle du père n'est pas le même que le rôle de la mère et le rôle des parents n'est pas le même que le rôle des enfants. J'aime beaucoup utiliser la symbolique de la croix pour parler de ce système familial, parce que c'est très parlant, tout simplement. Vous prenez la partie verticale, c'est évidemment incarné par le père. Il y a deux aspects. L'aspect bas de cette partie, c'est-à-dire qu'un père doit aussi être ancré, enraciné dans l'histoire de ses pères à lui. Il ne peut pas être comme ça créé ex nihilo. Il a toutes tout des mœurs à transmettre. Il a une, une vision de pays, comme on disait à l'époque, le pays, la, la région, à transmettre. Et il y a la partie haute, comme disait saint Thomas d'Aquin, qui est la partie. Enfin, le père, c'est le lien direct vers Dieu le père. Donc cette partie-là est très importante. C'est comme d'imaginer un tronc qui, qui, qui doit être droit et qui doit être enraciné mais en même temps avec une vision supérieure de sacré. Et on commence à voir déjà les liens entre sacré et famille. Ensuite, vous avez la partie horizontale, qui n'est pas une partie inférieure, comme tendent à, à le dire les, les virilistes et les masculinistes aujourd'hui. Dans la famille dont je vous parle, il y a deux supériorités qui sont en complémentarité. Il n'y a pas de guerre, enfin, dans l'absolu, évidemment. Dans les histoires familiales et personnelles, ça peut être différent. Mais cette partie horizontale va être incarnée par la mère qui gère les choses plus matérielles, l'éducation des enfants. Je rappelle que Régine Pernoud parle de reine du foyer en France depuis au moins le XIe siècle. Donc ce sont des rôles extrêmement positifs. Il ne s'agit pas de dire que le rôle de mère est quelque chose de négatif ou d'inférieur à celui du père. Et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que j'entends beaucoup ça dans nos milieux, disons élargis, disons à droite, où j'entends même parfois parler de charia blanche ou de choses comme ça où la femme devrait être euh, sous prétexte qu'on devrait lutter contre l'invasion euh, musulmane, on devrait faire la même chose, ce qui est quand même assez ridicule. Ensuite, dans le christianisme, eh bien, il y a la fin du sacrifice humain. Pourquoi Parce qu'il y a le sacrifice divin. Et ça, c'est Monseigneur Gaume qui nous l'explique dans son livre. Il nous explique que le sacrifice divin donc du Christ va annihiler et annuler toute possibilité de sacrifice humain, des hommes. Ça n'a plus aucun sens de sacrifier un bouc émissaire, puisque le bouc émissaire universel a été sacrifié. Donc nous ne sommes plus dans un monde cyclique, nous rentrons dans ce que saint Augustin appelait euh, une ligne droite historique. Donc ça, ça va permettre euh, la pratique aussi du libre arbitre, parce que si vous êtes dans un monde cyclique, vous pouvez vous battre contre tout ce que vous voulez, le cycle quoi qu'il arrive va se terminer. Donc vous pourrez, vous, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à avoir de poids sur votre propre vie. Et ça, cette vision linéaire de l'histoire nous fait rentrer dans un nouveau monde anthropologique, c'est-à-dire que nous pouvons avoir la, la force de changer notre condition. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça, c'est parce que vous croyez qu'en vous cultivant, en vous rassemblant, vous pouvez changer les choses, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Ensuite, il va y avoir énormément de choses, dont la fin du monisme métaphysique. Et nous rentrons dans ce qu'on qu appelle le dualisme de l'être. Encore un mot compliqué, mais qui est vraiment très simple. C'est-à-dire que dans le christianisme, vous avez un créateur, Dieu, et une créature. La nature, le monde, nous. Il n'y a pas d'immanence, il y a une transcendance. Il y a une création ex nihilo. Ça, c'est très important à comprendre. Là, on est dans des, dans des remèdes au matriarcat sacrificiel. Cette pratique et cette croyance va nous empêcher de nous dire ben, il faut qu'on on renouvelle la terre mère par exemple, donc on va, lui, on va faire couler le sang. Ça n'a plus aucun sens, puisqu'il y a dualisme métaphysique. Et ça permet, par exemple, de créer une nouvelle figure de roi, je vais prendre l'exemple du, du roi de France, qui n'est plus l'époux d'une déesse, qui est là, sur le trône, en représentation du Christ, qui est le vrai roi de France. Le Christ, c'est le roi de France, le, le, le roi que l'on voit, c'est le lieutenant du Christ. Donc, il y a une distinction qui s'opère entre le spirituel et le temporel. Pas une séparation, mais bien une distinction. Avec, évidemment, le... on a vu dans la famille la complémentarité entre le père et la mère. Là, il va y avoir une complémentarité entre le lieutenant du Christ et le vicaire du Christ. Ça permet aussi cette distinction entre le temporel et le spirituel qui nous sort du monde du sacrifice sanglant. Évidemment, on peut citer le baptême de Clovis par saint Rémi, où on voit déjà cette distinction qui s'opère devant nous. Ensuite, si on, on continue sur le, dans le christianisme, mais du côté familial, on va se rendre compte qu'effectivement, le concept de famille et le concept de sacré et de sacrifice étaient liés depuis le début. Prenez euh, l'évangile selon Saint Matthieu avec la généalogie du Christ, je vous en cite simplement deux. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, je passe là une quatorzaine de générations, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Et là, vous avez le principe de famille de base qui mène au principe de l'incarnation et donc au principe du sacrifice de Dieu en Christ. C'est-à-dire que sans cette généalogie familiale, il n'y aurait pas une possibilité de cette incarnation. Donc on a vraiment un lien extrêmement puissant entre famille, sacrée et sacrifice. Ensuite, pour terminer sur la proposition du christianisme, je pense évidemment que, c'est ce que j'essaie de développer dans mes travaux, il y a, on peut confondre, communauté et société. Surtout, surtout aujourd'hui. L'Église a été construite comme une société. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Et c'est notre moyen à nous de vivre en communauté, sans tomber dans les excès communautaires dont on a parlé avant du monde primitif, où le père d'une famille n'est pas vraiment le père de sa propre famille. C'est pour ça que, euh, quand, on, quand on imagine quelles seraient les solutions pour demain, moi je dis toujours fonder des familles patriarcales, c'est-à-dire pas des familles communautaires. Et là, vous vous réunissez tous aujourd'hui, c'est très bien, mais peut-être dans dix ans, vous aurez chacun votre famille. Et là, vous pourrez vous réunir en société et non en communauté mal comprise, comme je l'ai expliqué dans le monde primitif. Si on regarde pourquoi est-ce que l'Église est une société parce que la grâce se fonde sur notre nature et celle de l'homme, c'est de vivre en société. Là, on remonte même à Aristote qui disait, je crois que l'homme qui vit hors de la société est soit une bête, soit un ange. Donc très important à avoir ça en tête. Notre salut en tant que communauté, je pense que c'est la société de l'Église parce qu'elle nous permettra de rester dans notre rôle de, comme j'ai dit, de famille conjugale différenciée. Mais comme nous sommes une société, nous pouvons, entre guillemets, commercer entre nous. Nous pouvons nous rendre service, nous aider, nous réunir, avancer, créer des choses, créer Academia Christiana, créer des choses, enfin des choses concrètes. Ensuite, pour continuer dans, dans, dans l'histoire, avant qu'on me dise d'arrêter, c'est plus qui doit me dire ça, mais Tanguy. a disparu. Je voulais vous parler du judaïsme mais pré -Christ, post christique pardon. C'est-à-dire la manière dont le judaïsme s'est transformé après la révélation du Christ. Alors il faut remettre le, dans le contexte historique, il faut bien se souvenir qu'après le concile de Nicée et après le fait que Constantin ait, ait choisi la religion catholique, enfin, chrétienne comme religion d'empire, le judaïsme de l'époque vit des heures extrêmement compliquées, extrêmement noires, beaucoup de juifs se convertissent au christianisme et ce, ce fait-là historique va permettre la création d'une un, nouvelle forme de, judaï, de judaïsme, pardon, qui est une sorte de syncrétisme, si l'on pourrait dire, entre de la philosophie, du religieux, du magique, de l'ésotérique, du politique. On prend beaucoup de penseurs grecs, mais qui ont été orientalisés, on prend beaucoup de choses, et on va, si on peut dire, le mélanger pour créer une sorte de nouvelle religion extrêmement complexe. Il y a trois éléments à connaître et à comprendre vraiment de manière, on va le survoler très rapidement, c'est le Talmud, la Kabbale et le Noachisme. Donc Le Talmud, ça se crée en gros entre l'an 100 et l'an 500. Donc C'est le code complet de la synagogue et ça se base sur le rejet de l'incarnation. Donc Si ça se base sur le rejet de l'incarnation, ça se base sur le rejet de ce qu'on a expliqué comme étant le patriarcat qui lui-même permet l'arrêt du sacrifice et lui-même permet l'arrêt de, de la vision cyclique de l'histoire. Donc on va voir, euh, là, je, je voulais vous citer un petit exemple dans, dans ce Talmud. Il y a un, un auteur belge je crois qu'il est belge, c'est Thierry Murcia, je ne sais pas si vous connaissez, qui a expurgé des textes du Talmud. Et dans le Talmud de Babylone, pour vous montrer que vraiment c'est construit contre le Christ et contre l'incarnation du Christ, il, il a expurgé cette phrase du Talmud de Babylone qui est citée que Jésus est châtié au moyen d'excréments bouillants. Donc ça c'est sourcé, ce n'est pas, pas du délire complotiste à deux balles, c'est vraiment sourcé par quelqu'un qui est un spécialiste du Talmud et qui a, qui a expurgé beaucoup de choses et qui a écrit un livre qui s'appelle « Jésus dans le Talmud » que je vous conseille si ces questions vous intéressent. Donc, cette tournure d'esprit va amener le deuxième point, c'est-à-dire la Kabbale, à proposer un, une vision de création du monde qui rentre totalement dans ce qu'on a dit avant, dans le processus primitif. En fait, on va se rendre compte que c'est un retour un peu intelligent quand même, on va voir, c'est quand même assez bien pensé, mais c'est un retour en arrière. Là je vais vous citer comment est-ce que le monde se crée dans la cabale. La création du monde se crée par ce qu'on appelle des séphirotes, et non par les étoiles, qui déterminent l'évolution et l'étendue du monde. Donc là je cite un grand auteur qui était vraiment spécialisé dans la cabale, c'est Gershom Scholem. Voici ce qu'il nous explique. Les trois premières séphirotes restent cachées et n'activent pas de monde hors d'elles mêmes, ou du moins de monde que nous puissions identifier comme tel à partir de la séphira abina, qui est aussi appelée la mère du monde, donc mère dans le sens maternel. Donc on a une, une de, ces, de ces séphiras qui s'appelle la mère. Donc c'est à partir de celle-ci que les sept séphirotes qui émergent sont, sont, sont perceptives pardon, et émanées. Donc on n'a pas une transcendance, on n'a pas une création ex nihilo, on a encore une fois une émanation. Et une vision cyclique que je vais vous détailler ici. Chacun de ces cycles cosmiques, liés donc en une séphirote, est appelée Shemita ou Année Sabbatique et a une vie active de 6000 ans. Dans le 7e millénium qui est la période de Shemita, le Shabbat du cycle, donc les forces séphirotiques, cessent de fonctionner et le monde retourne au chaos. En conséquence, le monde est renouvelé par la puissance de la séphira suivante et activé pour un nouveau cycle. Donc on est dans cette vision cyclique de l'histoire qui va évidemment ressembler à ce qu'on a vu, mais de manière, il faut l'avouer, plus construite, au monde primitif qu'on a, qu a vu juste avant. Ensuite, le troisième point, c'est le noachisme. Point très très important, parce que ça va être une loi qui est assez méconnue, c'est assez dommage parce que ça nous concerne encore aujourd'hui. Il y a cette loi à considérer par la tradition rabbinique comme le minimum des lois morales à respecter par chaque individu. Donc vous avez les juifs de cette nouvelle religion qui doivent eux se référer à la religion traditionnelle, mais ceux qui ne sont pas juifs doivent se référer aux lois noachides. Et je vous cite seulement trois de ces lois pour vous montrer que ce sont les principes qu'on a énumérés juste avant qui vont être attaqués. La première loi, le rejet de l'incarnation. Donc vous ne pouvez pas imaginer un patriarcat non sanglant dans ce, ce principe-là. Deuxième loi, le rejet du sacerdoce. Donc on touche au sacré, on touche au sacrifice. La troisième loi, un Dieu un et indivisible. Donc Ça, j'aurais pu vous le dire aussi pour le christianisme quand même. On sortait du monisme par la Trinité, évidemment. Et là, on demande un Dieu un et indivisible. Donc, on retourne au monisme dont on a parlé il y a quelques minutes. Donc, évidemment, une, on peut dire que c'est une forme assez géniale de ce que j'ai appelé le matriarcat sacrificiel, mais ça n'en reste pas moins une forme de sacré archaïque qui nous est proposée. Ensuite, je vais faire assez vite... Si vous prenez l'islam qui est vu aujourd'hui, à mon avis, à tort, comme une religion patriarcale, prenons les trois niveaux. Premier niveau, famille communautaire, famille clanique. On, on parle beaucoup du voile euh, qui serait une oppression pour les femmes, et ça, c'est une déviation mentale de l'époque. Comme nous sommes tous un peu féministisés dans, notre, dans nos analyses, nous disons, bah, la, la pauvre femme, on lui oblige à porter un voile. Comme par hasard, ça ne fonctionne plus avec le burkini. Le burkini, personne ne les oblige à porter un burkini, donc il faut ouvrir les piscines. Il y a quelque chose qui ne va pas, dans ce... il n'y a aucune cohérence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le père qui dirige dans le monde musulman, c'est le clan. Si vous portez un voile, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas le sujet, c'est pour montrer que vous appartenez à un clan qui vous est supérieur. Une figure patriarcale tout de même, c'est que le père de famille dans le monde musulman, c'est le père biologique, c'est lui qui est présent tout de même. Donc ça, est une... Il est vrai que c'est une figure patriarcale, mais lui aussi a des codes à respecter. Il ne faut pas croire que c'est lui qui dirige. Je ne sais pas si vous avez des amis musulmans, mais moi, depuis que je travaille sur ces questions, j'ai beaucoup de musulmans qui m'écrivent et qui me disent « Mais vous avez tout à fait raison, si je creuse, si je me suis marié avec ma femme, c'est parce que ma tante me l'a dit. Si je creuse, si je, je suis aujourd'hui si aujourd ici, aujourd'hui j'habite ici, c'est parce que quand je suis retourné au bled, euh, encore une autre tante m'a dit « Mais là, tu vas te mettre ici parce que là, il y a d'autres gens de notre communauté, etc. » Donc c'est vraiment le clan, il faut voir ça vraiment comme un monde Unifié dans la huma, ce qu'on appelle la huma, qui dirige et non pas le père. Ensuite, vous avez une notion dans le. Vraiment, je détaille plus en, plus en détail, vous m'excuserez, dans le livre, euh, avec ce qu'on appelle une, un des concepts principaux du, de l'islam, ça s'appelle le Tawid, Et c'est une règle, évidemment, euh, qui n'est pas interprétable, puisque le Coran est incréé. C'est une règle qui, rend, qui renvoie cette religion dans le monisme métaphysique avec donc, ce taouïd qui nous dit que nous sommes tout et un, tout et un et unifié, c'est-à-dire que le corps du monde, de la nature, est, est dans le corps de Dieu. Ensuite, sans le sacrifice très important, vous connaissez tous le sacrifice d'Abraham et Isaac, avec euh, Isaac qui est remplacé à la fin par euh, un bouc, donc bouc émissaire, c'est une des premières avancées sacrificielles patriarcales, puisqu'on remplace un être humain par un animal. Eh bien, dans l'islam, ce n'est pas Isaac qui demande d'être sacrifié, ce qui fait que toute la généalogie, dont on a parlé juste avant, Abraham, Hu, etc., etc., est décalée. Donc évidemment, vous ne pouvez pas avoir d'incarnation dans, dans l'islam, puisque cette généalogie a été décalée. On a encore là un lien extrêmement important entre famille et sacré et sacrifice. Ensuite, j'enchaîne assez vite avec la Renaissance, et là, je tiens à rendre hommage au travail général, mais aussi, surtout, de, de ce livre de Guillaume Travers, qui, pour moi, est, est l'intellectuel le plus brillant de notre génération, et qui a traduit et préfacé le livre de Werner Sombart, euh, « Amour, luxe et capitalisme », ou dans un autre ordre, je ne sais plus, qui nous explique qu'à la Renaissance, dès François Ier, <coughs> on fait des grands signes, dès François Ier, les femmes vont être euh, acceptées dans la cour, la cour du roi, ça donne les courtisanes, et que le fait que les femmes soient présentes va être euh, quelque, un, autre, un nouveau concept va être amené dans l'élite des nations, c'est le luxe. Et ce luxe-là, petit à petit, va créer, je vais vraiment très vite, vous mais va créer des nouveaux moyens de consommation, mais élitaires. En fait, il y a un processus de, de consumérisme élitaire qui se met en place dès la Renaissance, qui va changer les mœurs, donc les mœurs des familles, les mœurs politiques. Ça va être la création de ce qu'on appelait les étéris. Les hétéries c'est l'ancêtre des loges. Donc c'est l'ancêtre des loges maçonniques, pour être clair, puisque comme, tous les, comme les mœurs sont changées, alors il va falloir qu'on se réunisse tous entre nous pour nous dire quelles vont être nos, nos nouvelles manières de vivre. Et évidemment, même les clairs vont tomber dans le piège du luxe. Donc vont se créer des villes, des villes qui, euh, qui vont être vraiment des villes avec beaucoup, beaucoup de monde, qui vont être construites autour de la consommation, pas la consommation du peuple, qui viendra beaucoup plus tard mais la consommation des élites. Ce qui, euh, si demain vous avez une féministe anticapitaliste devant vous, ben vous pourrez lui dire que c'est le féminisme élitaire qui a créé le capitalisme, c'est ce qui est prouvé dans le livre de Werner Sombart, et non euh, autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez les mœurs familiales à la Renaissance être modifiées, et vous, avez, vous allez avoir grâce à cela la montée du protestantisme qui va évidemment s'attaquer au sacré et au sacrement, au sacrifice de la Sainte Messe. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce, cette, on va dire, dégénérescence élitaire à la Renaissance, sans doute que le protestantisme n'aurait pas pu fonctionner. Parce qu'on aurait eu les anticorps, comme Richelieu l'a fait avec le jansénisme, par exemple, on aurait eu les anticorps pour dire stop tout de suite, mais comme euh, finalement le capitalisme euh, est arrivé dès la Renaissance en réalité, euh, eh bien, je pense que ce, ce protestantisme a pu se développer sur ses manques Ensuite, très rapidement, évidemment, nous vivons dans l'ère de, de la révolution désormais, puisque vous savez que la révolution est née d'un sacrifice, un sacrifice rituel, celui du roi. Donc Vous retournez dans un monde cyclique et ce qui va être intéressant dans notre exposé, c'est que les révolutionnaires vont s'appuyer sur un système familial particulier qui ressemble un peu au système familial traditionnel, mais encore une fois, ça va être un peu décalé. C'est ce que j'ai appelé la famille nucléaire indifférenciée. Famille nucléaire, effectivement, il y a un père une mère indifférenciée parce que les rôles sont déjà indifférenciés. Le rôle du père est déjà indifférencié avec celui de la mère. Le père, petit à petit, ne devient plus qu'un quelqu'un qui ramène le chéquier, en gros, pour faire simple. Et on, il y a une, libéralisa une libéralisation pardon, dans les familles où, c'est Emmanuel Todd qui nous explique ça, on se dit tout simplement, mais si finalement Dieu... On n'a plus vraiment à lui obéir, ça devient quelque chose d'un peu vaporeux comme ça. Pourquoi est-ce qu'on obéirait, on obéirait au père de famille Pourquoi est-ce qu'on obéirait, on obéirait pardon, à la mère de famille Donc la révolution va s'appuyer sur ce système familial qui était évidemment le système familial bourgeois qui, qui vient directement de ce que je vous ai dit avant de la Renaissance. Ensuite, évidemment, il y a eu mai 68, donc vous connaissez ça par cœur. Il est interdit d'interdire, la mort du père, etc. Mais il y a eu aussi, et là ce sera sans doute mon dernier point parce que je n'aurai pas le temps de faire la suite, il y a eu aussi une sorte de révolution dans l'Église euh, avec Vatican II. Je vous cite seulement un livre, le livre de Gérard Rigner, qui s'intitule « Ne jamais désespérer ». Qui est, est quelqu'un de méconnu aujourd'hui, même de totalement inconnu, alors qu'on ne peut pas comprendre euh, la crise de l'Église, même la crise dans, nous, dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans en dans, dans, dans Europe, sans avoir lu ce livre. Rigner était le secrétaire général du Congrès juif mondial dans la, dans le 20e, au XXe 20e siècle, pendant plusieurs décennies. Et ils nous expliquent que, selon eux, Hitler était le christianisme au pouvoir. Donc déjà, vous voyez un peu l'état d'esprit. Et qu'il fallait absolument empêcher que ça revienne. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ne sont pas nombreux. Ils sont, je ne me souviens plus, ils sont peut-être 4 ou 5 dans ce congrès juif mondial, mondial. Ils vont faire ce que Théodore Herzl avait fait avant eux, c'est-à-dire du lobbying. Ce sont les ancêtres du lobbying. Donc ils ne vont pas, euh, pas infiltrer, c'est même plus... Euh, vaporeux que cela, ils vont influencer beaucoup de mouvements. La Croix-Rouge, malheureusement, je ne peux pas entrer dans les, dans les détails, la nouvelle déclaration des droits de l'homme en 1948, ils vont l'influencer à tel point, il le note comme ça dans son livre, il a réussi à ce que, dans les droits de l'homme de 1948, homme soit synonyme à juif. Ensuite, il va infiltrer le, le Concile Vatican II, notamment par le biais du cardinal Béat, vous avez dans le livre énormément de discussions entre les deux, où euh, Rigner euh, va beaucoup plus loin que ce qu'il aurait imaginé. Par exemple, il réussit à faire une chose, c'est que dans, dans ce concile, il a imposé le fait que l'ancienne alliance soit toujours en cours. Vous imaginez que l'ancienne alliance soit toujours en cours. Quel est l'intérêt d'une nouvelle alliance si l'ancienne alliance est toujours en cours Il y a une cohérence qui n'existe pas. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait l'incarnation de Dieu en homme et le sacrifice divin si l'ancienne alliance a toujours cours Ça n'a aucun sens. Et là, vous avez un Rigner en fin de chapitre qui vous dit Mais jamais j'aurais imaginé qu'on pourrait aller jusque-là. Et, et donc, il, je donne encore une petite anecdote. Il va jusqu'à aller rencontrer le, le grand rabbin de Jérusalem pour lui dire, sous l'influence d'un autre personnage qui s'appelle Naoum Goldman, pour lui dire Là, on a, grâce à ce Concile Vatican II, le moyen d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer pour modifier la religion chrétienne. Euh, qu -ce qu « Qu'est-ce euh, qu'on fait Allons-y, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et le grand rabbin de Jérusalem lui a dit « Mais Monsieur Regner, vous êtes juif, vous n'êtes pas chrétien, laissez les chrétiens tranquilles, ce n'est pas à nous de gérer leur, leur concile. » Ce à quoi Regner rentre en Suisse et demande à naum Goldman bah, « Qu'est-ce qu'on qu qu fait ?» Et Goldman lui dit « Mais OK, le, le religieux, on va le laisser à Jérusalem, mais il faut y aller maintenant. » Et donc, ils vont imposer des choses hallucinantes et on se rend compte que le concile Vatican II euh, est plus un concile euh, de, de, de, de, de... Il y a tout le monde. Il y a évidemment des juifs, je vous l'ai dit, il y a des protestants, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes. Donc c'est un concile œcuménique. Après tout, le mot a peut-être un sens. Donc vous avez vu qu'on touche au qu sacré. On touche au sacré hein avec cette histoire de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance qui, qui a toujours cours. Il y a beaucoup d'autres choses, mais nous n'avons Fut le temps, donc on peut se rendre compte, là je passe vraiment sur tout ce que j'avais prévu, on peut se rendre compte que face à nous, on a deux mondes qui sont à mon avis antagonistes, le monde d'un patriarcat avec un père dans la famille, un père pour la nation et un père au ciel, qui va nous permettre d'être dans un monde sans sacrifice humain sanglant et sans sacrifice sanglant tout court, puisque nous revivons tous les dimanches matin le sacrifice de manière réelle du Christ. Et en face, vous avez ce que j'ai appelé le matriarcat sacrificiel, avec un retour obligatoire du sacrifice. Et j'ai vu deux sacrifices aujourd'hui. Il y en a sans doute beaucoup d'autres. Évidemment, l'avortement. Je rappelle qu'il y a presque 10 millions d'avortés en France depuis la loi Veil. Et j'avais essayé pour le livre de voir les, le chiffre mondial. Mais je n'ai pas fait confiance aux chiffres que j'ai vu. C'était déjà énorme. Mais entre les avortements légaux et illégaux, dans certains pays, ça doit être des milliards et de milliards. C'est quelque chose d'énorme. Et le deuxième sacrifice que je vois aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, de manière à mon avis mauvaise, les attentats, les attentats musulmans, qui sont pour moi en réalité des, qui sont pour moi en réalité des sacrifices rituels. C'est-à-dire qu'évidemment, ils n'ont pas, pas conscience de faire ça, mais ils ont le même rôle que les prêtres sacrificateurs du monde primitif. Et je voulais quand même finir sur ces deux visions du sacrifice en vous citant Donoso Cortés, un très très grand auteur que je vous conseille, qui était très éclairant sur cette dichotomie des deux sacrifices qui nous dit la chose suivante et après je m'arrête à partir de ce jour où le sang coula pour la première fois il ne cesse plus d'arroser la terre et jamais il n'est répandu en vain toujours il souille ou il purifie sa vertu est restée entière tous les hommes venus depuis Abel le juste et Cain le fratricide se rapprochent plus ou moins l'un de l'autre de l'un ou de l'autre Abel et Cain sont les types des deux cités qui régissent des lois contraires que gouvernent des maîtres ennemis qui s'appellent la cité de Dieu ou la cité du monde et entre lesquels il y a la guerre. Non point parce que dans l'une on verse le sang et que dans l'autre on ne le verse pas, mais parce que dans l'une c'est l'amour et dans l'autre la vengeance qui le répand, parce que dans l'une il est offert à l'homme pour assouvir ses passions et dans l'autre à Dieu en sacrifice expiatoire. Et je vous remercie de m'avoir écouté.